Bienvenue à tous pour cette journée Aspire 2023. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Philippe Gallet, président de l'USMB, qui va introduire ces journées d'échange et de travail dans le cadre du projet Aspire. Voilà. Merci Philippe et la parole est à toi. Merci Jean-Louis. Euh, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Université Savoie-Montblanc pour cette journée couplée, si j'ai bien compris, euh, Aspire et, et Avenir. Euh, naturellement, euh, alors, cette journée sera centrée sur le travail collaboratif nécessaire euh, dans la mise en place de l'approche par compétences. Euh, alors, vous le savez, tous les établissements d'enseignement supérieur sont maintenant engagés dans cette démarche euh, qui a de multiples objectifs. Hein, tout d'abord, et qui concourt à la réussite des étudiants. Euh, tout d'abord, replacer ou placer tout simplement les, les étudiants au cœur euh, ou au centre des activités pédagogiques et naturellement leur permettre de mieux s'approprier les apprentissages. Euh, C'est un travail euh, de longue haleine euh, qui demande de changer nos habitudes et ce type de journée, euh, naturellement, a pour objectif de partager les expériences, de partager les approches pour que nous puissions tous collectivement à un niveau national euh, mettre en œuvre cette démarche dans les meilleures conditions. Alors je souhaiterais remercier euh, naturellement nos, nos experts qui, qui ont, nous font le plaisir de participer à ces, ces journées. Donc Benoît Eskrig, euh, chercheur à l'université Toulouse, Toulouse 2 Jean Jaurès euh, et membre du comité scientifique euh, d'avenir. Et puis Aurélie Dupré de l'Université de Lille. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis, naturellement, euh, je souhaite remercier également euh, toutes les équipes de l'USMB qui ont préparé et organisé euh, cette, euh, cette journée. Alors, naturellement, je souhaite que les échanges soient les plus riches possibles euh, et qu'ils nous permettent tous euh, collectivement eh d'avancer euh, dans, ce, dans ce travail euh, et, et au, au, au bénéfice naturellement de, de nos étudiants. Malheureusement, je ne pourrai pas rester avec vous puisque des événements euh, de ce matin m'obligent à partir euh, sur, un, sur un autre campus de l'université. Encore une fois, je vous souhaite de très riches échanges et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Jean-Louis. Merci Bernard et merci euh, Eric. Eric est là. Voilà. Et, et merci à toutes les équipes de l'université et merci à nos experts encore une fois. Merci. Merci Philippe Gallet. Euh, sans plus tarder, nous allons commencer le premier, euh, le premier retour d'expérience et la première mise en perspective qui va concerner euh, l'intervention de Benoît Escric de, de Toulouse, qui va nous brosser un portrait des conditions de la réussite d'une transformation pédagogique telle que euh, l'approche par compétences et nous fera bénéficier à la fois de son expertise en tant que chercheur et puis en tant qu'accompagnateur pédagogique aussi et en tant qu'enseignant puisqu'il a, euh, a eu cette triple casquette. Voilà. Euh, Benoît, je te laisse la parole. Ça marche. Ouais, allez. Et bon, On va le faire comme ça. Hein je pense que euh, merci de, de, de m'accueillir, de nous accueillir aujourd'hui pour cette, cette journée euh, commune à Aspire et au programme à venir. Euh, aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous une... Une façon un peu particulière de, de parler d'APC, pas de parler d'une de énième conférence sur les, les intérêts, les avantages de l'APC, mais peut être prendre un peu de un, un peu de recul par rapport à, à, à cette question et, et l'aborder d'un angle un peu plus systémique. Euh, voilà. Euh, qui je suis, d'où je parle, en fait, euh, je pense que l'information la plus importante, elle n'est pas là. <rire> elle, est, elle est surtout dans le fait que, euh, pour ma part, je me suis mis à l'APC euh, parce que, euh, bah, déjà ça faisait sens pour moi, et puis en même temps parce que, euh, au bout d'un certain temps, j'ai eu besoin de développer mes propres outils. Pour, pour parler d'APC. J'avais des soucis pour comprendre ce qu'était une famille de situation, pour délimiter les familles de situation. Donc, c'est ce qui a stimulé mon développement professionnel pour m'engager de plus en plus dans, dans l'APC. Et c'est comme ça, finalement, au, au gré de mes, de mes recherches, que finalement, j'en suis, suis venu à développer moi-même mes propres outils. Pour créer des référentiels de compétences, pour accompagner les équipes, euh, les équipes d'enseignants et puis là aussi, les, parfois, les, les ingénieurs et conseillers pédagogiques. Merci. Donc voilà, un petit tour de, de, de France et de Navarre. Euh, on va passer parce que ça fait trop euh, nombriliste. Euh, trois, trois étapes, trois points que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Euh, L'APC à l'échelle d'un établissement l'APC à l'échelle d'un enseignant et l'APC à l'échelle d'une UE. Essayer d'apporter trois, trois focus, trois regards, euh, trois regards différents bien évidemment sur, euh, sur cette approche par compétence. Et on commence par euh, l'approche par compétence à l'échelle d'un établissement. Alors euh, j'ai euh, une de mes interventions, s'appelle l'APC de la, de la corvée à l'opportunité. Pourquoi Parce que souvent, on aborde la l'APC en disant « Ah oui, mais tu comprends, c'est une injonction, c'est obligé, c'est un passage obligé parce que tu comprends, il y a l'HCRS, il y a l'accréditation, il, il y a la CTI. » Et c'est aborder un peu la l'APC par, par la corvée. Alors finalement, l'enjeu, l'enjeu, c'est quoi C'est euh, derrière l'accréditation, il y, y a quoi Il y a des questions de euh, qualité des formations. Euh, l'accréditation, qu'elle soit de, de l'HCRS ou de la CTI, s'occupe de la qualité des formations. Et c'est quoi la qualité des formations si on fait le parallèle avec l'évaluation des compétences, évaluer une compétence et évaluer le résultat et le processus ben Là, c'est pareil. Évaluer la qualité d'une formation, c'est évaluer le résultat, c'est-à-dire le programme d'études, et évaluer le processus, c'est évaluer comment a été conçu ce programme. Et en l'occurrence, l'APC consiste effectivement en un processus, un processus de création de programme d'études. L'APC, c'est une méthode, une approche d'ingénierie de formation. Alors, avec les, les avantages qu'on lui connaît, hein, c'est-à-dire... Euh, euh, travailler sur la qualité des apprentissages, notamment par le, le, le transfert d'apprentissage. Ça permet, selon moi, de faire euh, la, la synthèse entre une approche adéquationniste, travailler pour la société et ses besoins, et une approche humaniste, travailler pour l'individu et ses aspirations. Confère euh, le, le, le livre de, de Coulet et Loisy. Et euh, du coup, ça va avoir un impact aussi sur, euh, sur les programmes, euh, bien évidemment sur le résultat, c'est ce qui va euh, susciter le besoin d'avoir euh, des pédagogies plus actives et, euh, et également des, une posture enseignante plus guidante et moins euh, transmissive. Un modèle pour analyser les effets de, de l'APC. Je vous propose de, de, de regarder cela avec un outil d'analyse de l'activité que je mobilise dans, dans mes activités de, de, de recherche. C'est euh, en fait le modèle d'analyse de l'activité la, de, de Vygotsky. Alors 2014, c'est <rire> la traduction qui date de 2014 hein, parce que on. Bien évidemment, Vygotsky a écrit ça bien au moins 80 ans auparavant. Mais c'est un modèle qui a, qui rend compte de de l'activité, de l'activité entre un sujet et un, un, un objet euh, médiatisé par un outil. À quoi voilà, à quoi on va l'appliquer On va l'appliquer à ce euh, à, à ce modèle-là. On va considérer que ben, l'établissement dans son dans sa globalité <cười> va euh, agir sur un programme d'études via cet outil qu'on va appeler euh, l'APC. Et ce pour mener à bien ses missions. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est déjà un pas important parce qu'on n'a pas mis l'APC comme l'objet de l'établissement. Il vaut mieux considérer l'APC comme un moyen, un outil que comme une fin en soi. Encore une fois, l'APC est une approche de l'ingénierie de formation. Ce n'est pas une fin en soi. Sinon, ça n'a pas de sens. On perd du sens de la transformation. Donc en l'abordant comme un établissement qui mène à bien ses missions via les programmes d'études et en utilisant pour cela l'outil de l'APC, on est déjà dans une perspective euh, euh, intéressante. Et donc ces missions-là, elles sont en lien avec la qualité des apprentissages des, des apprenants, les, euh, une perspective liée à l'employabilité et une autre liée à l'émancipation. Et c'est en fait à de la responsabilité et du choix de l'équipe enseignante de se positionner, de choisir à quel point... On va sur l'employabilité, on va sur l'émancipation. Ce n'est pas mon propos de de juger de ce qui est bien ou pas. C'est j'accompagne la révélation, <rire> dans une perspective maïotique, euh, le choix des euh, le choix des équipes. À côté de ça, ben, à côté de ça, on a qui va utiliser <rire> qui va utiliser cet APC. Ben, en fait, tout le monde. Tout le monde parce que en fait, il n'y a pas que les enseignants qui sont, euh, qui, qui touchent à l'APC parce que ça, ça, ça a aussi un effet sur les étudiants. Ça a un effet sur les personnels administratifs parce que, ben, euh, il faut gérer. La scolarité change, le, euh, les admissions peuvent changer, la, la, la gestion des parcours peut changer. Donc, c'est vraiment, on a toute la communauté de l'établissement qui, euh, qui, euh, qui est influencée. Par, par ce, ce nouvel outil et se posent alors les, euh, les, les questions, toujours le, le, mon, mon triptyque favori euh, issu de, de l'agir en situation de loboterf hein, à quel point les acteurs veulent, peuvent et euh, savent euh, mettre en œuvre ce type de transformation Alors la, la volonté, elle est liée à la motivation à quel point tous ces acteurs-là sont motivés Motivés, engagés, adhèrent à cette transformation Est-ce que cette transformation fait sens pour eux À quel point nous avons les moyens, les ressources pour mettre en œuvre ce genre de, de transformation Ressources humaines, financières, matérielles. Et à quel point on connaît cette transformation-là euh... Alors, ce n'est pas simplement connaître l'APC en soi, mais c'est aussi connaître la gestion de projet connaître la, la conduite du changement parce que ça, ce sont des points des points importants pour la réussite d'un projet. À côté de ça, euh, comment varie la charge de travail des, euh, des acteurs ben, euh, Si vous voulez, vous avez entre les étudiants à qui on demande d'être responsable de leurs apprentissages parce qu'on va avoir des pédagogies plus actives entre les enseignants à qui on va demander un temps soit peu de changer de posture, d'être dans une posture moins transmissive, plus accompagnante euh, entre les, les services de l'insertion professionnelle à qui on va, qu'on va peut être solliciter pour avoir un retour sur les métiers, euh, les métiers exercés par les, euh, les étudiants avec les services de la scolarité qui vont peut-être avoir à gérer euh, euh, des, euh, des questions de, de scolarité. On vient juste d'en parler avec Paula, n'est-ce pas Voilà, de l'UTT. Et bien à ce moment-là, on s'aperçoit de quoi Qui fait quoi <rire> Qui fait quoi dans ce, dans ce nouvel établissement euh, Et cela a forcément une, un impact sur la répartition du travail. Comment se répartit le travail entre les différents acteurs Maintenant qu'on met de la pédagogie active partout, qui fait quoi entre les étudiants et les enseignants le, euh, le, Les règles du jeu ont changé. Euh, et il y a un besoin d'acculturation, d'acculturer les, les, aussi les étudiants, à leur dire « bon ben voilà, maintenant c'est plus euh, tu t'assures en cours ». Tu vas faire de l'APP et tu vas être actif tout le temps. C'est un enjeu. Comment évoluent les, évoluent les activités des acteurs je, je, je viens d'en parler un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, les métiers changent, les postures changent. Donc forcément, euh, on a une évolution des activités de ces différents acteurs. On a donc une évolution des métiers. Ça demande de euh, reconnaître, valoriser ces nouvelles activités. Et ça, c'est le rôle de, de l'établissement. Euh, je vais refaire tous mes cours pour euh, les passer en, en mode euh, APC. Je vais faire des, des, des, des projets, je vais faire des SAE, je vais faire tout ça. Euh, Est-ce que ça fait partie de mon job Ou pas Si je m'engage, combien c'est payé Ah mais non, mais ça fait partie de ton job. Ah bon mais ça a changé. <rire> ben oui. Euh... Et donc, l'enjeu aussi au niveau d'un établissement, c'est de prendre à bras le corps ces questions-là de, des nouveaux arbitrages, des nouveaux contours de la profession. Parce que l'APC questionne un peu tout, tout cet environnement-là. Les conditions d'un projet... D'un projet APC réussi qui est selon moi de la responsabilité de l'établissement. Premièrement, faire en sorte que ce changement, l'APC, soit un changement qui, qui apparaisse intéressant, utile et important pour les acteurs. À quel point ce changement est utile pour les enseignants, pour les, les étudiants et pour les, les, personnels, les personnels administratifs. Ça, c'est l'aspect adhésion, motivation, vouloir changer. Est-ce que le changement est possible Est-ce qu'on a suffisamment de ressources RH financières et matérielles Ça, c'est le pouvoir de changer. Est-ce que le changement est maîtrisé Est-ce qu'on a suffisamment de savoir en accompagnement d'un projet d'APC Vous voyez que je, je change un petit peu, je passe de connaissance en APC à connaissance à un accompagnement d'un projet APC. Parce qu'il y, y a connaître l'APC et connaître la façon d'accompagner un projet d'APC. Parce qu'on peut connaître l'APC, mais être euh, euh, ne, ne rien connaître en gestion de projet ou en conduite du changement. Or, les trois trépieds de euh, le, les trois trépieds, non, les trois pieds, ça fait un trépied, voilà. Euh, pour, pour un projet d'APC, c'est euh, les connaissances en APC, en gestion de projet, en conduite du changement. Et là, vous avez euh, normalement des, des professionnels de la profession, comme on dit, euh, qui sont euh, disponibles, engagés et compétents. Surtout pour accompagner euh, ces transformations. Euh, on va passer du côté obscur de la force. Qu'est ce qui se passe si jamais euh, il n'y a ni adhésion? Ni moyens, ni expertise. Ça fait un peu beaucoup. Je, je, je vous, je vous l'accorde, mais essayons de voir euh, dans, dans, quels sont les, euh, les risques et les dégâts possibles si jamais on, on ne coche pas ces cases là. Si jamais il n'y a pas d'adhésion vis-à-vis des acteurs, l'APC apparaît comme une transformation inutile. Mais c'est quoi ce truc C'est pour faire l'accréditation On s'en fout. <rire> Quel est le risque par rapport au projet C'est d'avoir un projet, une APC cosmétique. C'est-à-dire qu'au lieu de changer la plaquette... Ah, j'ai fait le l'olapsus. Voilà. <rire> au lieu de changer la maquette, on va changer la plaquette. Euh, S'il n'y a pas de moyens... Vis-à-vis -vis des acteurs, les acteurs vont dire mais c'est irréalisable. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas les moyens, il n'y a, a pas les bras. On ne peut pas. Vis-à-vis -vis du projet, s'il n'y a pas de moyens, la réforme sera superficielle. S'il n'y a pas d'expertise, l'APC vis-à-vis des acteurs sera compliqué, complexe. C'est compliqué, on n'y comprend rien. Oh là là, les apprentissages critiques, les composantes essentielles, le socioconstructivisme, mais c'est je... Qu -ce que... jargonneux quand même l'APC. Et vis-à-vis -vis du projet, on risque d'avoir finalement une APC complètement incohérente, et j'en ai hélas déjà vu. Il n'y a pas de secret, hein Pas d'investissement, pas de gain, pas de... <rire> voilà. Euh, finalement, ce qu'on peut dire au niveau du, euh, de l'établissement, c'est que bah, ce, ce projet de, ce projet d'APC n'est pas qu'une transformation des programmes d'études. C'est aussi euh, d'une certaine façon une transformation des métiers. Et finalement, ça amène une évolution de la représentation du rôle de chacun. Qu'est-ce qui se passe à l'échelle d'un enseignant On va reprendre le même modèle et on va essayer de voir ce qui se passe sur les différents, euh, les différents sommets de ce, de ce triangle. Au niveau des, euh, des enseignements, alors là, on est sur l'enseignant qui travaille sur ses enseignements par le biais d'un certain nombre d'outils. Qu'est-ce qui va changer dans le système d'activité de l'enseignant ben Déjà, euh, on va avoir un certain nombre de changements liés à euh, l'APC, c'est à dire qu'on euh, va avoir une transition des savoirs aux agir. Est on, est plus on est davantage focalisé à apprendre aux étudiants ce qu'ils vont faire plutôt que ce qu'ils vont savoir. Euh, on va avoir un glissement de la discipline vers des activités professionnelles. On va moins penser en termes d'enseignement, mais plus en termes d'apprentissage. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Pourquoi Parce que, euh, que euh, l'enjeu, quand on dit on passe de l'enseignement à l'apprentissage, c'est se dire j'enseigne, j'ai pushé le truc <rire> et, puis, et puis ça suffit. Et en fait, l'enjeu de l'apprentissage, c'est à quel point les étudiants arrivent à transformer ce savoir en apprentissage. Et c'est un apprentissage, c'est un apprentissage acquis lorsque c'est mobilisable dans des situations autres que celles qui ont servi à l'acquisition de l'apprentissage. C'est un peu compliqué comme phrase, mais on est dans le savoir agir qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison de ressources, voire la, la, la, la définition de tardif. Ça y est, je commence à me, à me chauffer. <rire> de nouvelles pratiques pour assurer une nouvelle posture. Ça, ça va demander... Je dis parfois que, que, que l'APC, ça, ça permet d'introduire euh, la, la pédagogie universitaire dans, dans l'enseignement supérieur parce que euh, on, on va rappeler euh, bah, des, des points sur, pour concevoir les enseignements. On va faire appel à euh, la taxonomie de Bloom pour, pour essayer de, de, de, de paver le chemin de la complexité des processus cognitifs. On va parler de l'animation des enseignements en mettant un peu, de, de, de, un peu beaucoup de pédagogie active. On va utiliser l'évaluation formative. L'évaluation n'est pas que sanction. L'évaluation sert à progresser. Et l'évaluation des apprentissages, des grilles critériés, des portfolios. Euh, cet après-midi, on a un atelier. Caruta. We love Caruta. Euh, et euh, voilà. Développer de nouveaux savoir-agir, ça demande l'augmentation de projets intégratifs interdisciplinaires parce que la compétence s'exerce dans des situations complexes qui sont par essence interdisciplinaires où les euh, disciplines se nourrissent mutuellement. Ce, ce que l'on va appeler dans le jargon, entre guillemets, euh, les, euh, les SAE. Et ça, ça va créer de nouveaux collectifs, de nouvelles équipes dans, euh, dans les établissements. Et avec ça, ben avec ça... Alors ça commence au milieu, <rire> plus de projets intégratifs interdisciplinaires, ça veut dire quoi Ça veut dire forcément, peut-être moins, enfin forcément, je dis peut-être, parce que je veux édulcorer le propos, mais non, allons-y, allons-y franchement, moins de cours disciplinaires. Pourquoi moins de cours disciplinaires Parce qu'on ne va pas aller sur l'exhaustivité. On pense souvent qu'il faut donner tous les bagages, tous les bagages moi, je viens du Sud-Ouest, je connais le gavage des oies. C'est plus, plus durable. C'est plus voilà. Donc, On arrête de gaver les étudiants. On est dans une logique d'émancipation, c'est-à-dire que l'émancipation, c'est quoi C'est pas je donne tout, c'est je donne une partie et je donne les moyens à l'étudiant d'acquérir le reste. C'est beau, ça. Hein c'est l'émancipation, c'est l'autonomisation. Vygotsky serait là, il vous dirait en russe, mais je ne parle pas russe, euh, l'autonomie, c'est le stade ultime de chaque apprentissage. Souvent on dit, oh non, mais les étudiants, euh, les étudiants, oh là là, mais ma pauvre dame, ils ne sont pas autonomes. Philippe Merieux serait là, il vous dirait, euh, l'autonomie, ce n'est pas un préalable, c'est un objectif. Avec, non, non, pas malheureux, on n'en a pas fini. C'est que au delà du, du fait que... Il y a une diminution de fait puisqu'on on raisonne à, à, à, à volume constant. Plus de projets intégratifs interdisciplinaires, c'est forcément moins de cours disciplinaires et des cours disciplinaires qui sont, qui servent de ressources au savoir agir. Ce n'est pas savoir en soi, c'est savoir pour agir. Et à côté de ça, on a aussi un autre phénomène récent, c'est des enseignants formés à la pédagogie. Oh my God Le loup est dans la bergerie, donc c'est quoi l'expression et, et, et, et quand je mets innovation autre que numérique, parce que on a aussi ça, c'est que pendant longtemps, on a cru que les innovateurs... Enfin, là, j'y vais fort, hein, mais euh, j'assume. On a cru longtemps que les innovateurs étaient les... Euh, les technopédagogues, ceux qui euh, euh, arrivaient à faire de l'enseignement numérique. Et moi, j'ai cette fibre-là qui consiste à dire euh, l'innovation et l'innovation pédagogique, c'est autre chose que la technologisation et la digitalisation de l'enseignement. C'est aussi utiliser des savoirs, des savoir-faire issus, de, euh, issus de, la, de la pédagogie universitaire, mobiliser. Euh, savoir concevoir des, des objectifs d'apprentissage, c'est au moins aussi important que de savoir euh, faire une activité sous Moodle. Oh là là, c est, c est, je, je, suis, je suis lancé. Euh, ça, ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que par le biais de ces nouveaux dispositifs, on a aussi l'émergence de, euh, de nouveaux leaders, et de nouveaux, euh, de nouveaux leaders pédagogiques et de nouveaux arbitrages. Les règles changent. On ne fait plus les cours comme avant. Non, mais cette UE de thermodynamique, c'est que monsieur machin qui le fait. Et les TD, c'est madame truc. On le fait depuis 20 ans. Il ça, n'y ça, a pas de raison que ça change. Eh bien oui, mais ça va un petit peu changer quand même. Alors, tout le monde ne changera pas. Mais ce n'est pas l'objet non plus. Mais progressivement, par l'adhésion des, des étudiants, on va avoir des équilibres, des, des, des équilibres différents qui vont, euh, qui vont émerger entre euh, finalement des, des étudiants qui vont avoir le, une perception d'apprentissage dans un climat bienveillant et euh, des questionnements qui vont émerger. Sur est-ce qu'on fait toujours notre UE de chimie orga comme on avait l'habitude de, de le faire Est-ce qu'on fait toujours notre UE de sociaux comme ça Ça questionne. Euh, et finalement, je l'ai dit tout à l'heure, mais là, je vais être plus précis sur l'évolution du, du métier d'enseignant. On, on, on passe progressivement d'une posture de transmetteur à une posture d'accompagnateur. Euh, on a une hausse du nombre de projets. Et puis, euh, finalement, on a une posture qui vise l'autonomisation des, euh, des étudiants, ce qui demande un engagement des enseignants plus, plus fort, plus important. Parce que ce n'est pas juste je transmets et puis l'étudiant se débrouille avec euh, ce que j'ai euh, fourni on est là dans une approche où on facilite l'appropriation, on facilite l'apprentissage. Et donc ça, ça va demander des, des, des ressources, des ressources pour encadrer ces, ces projets notamment. Et ça, ça va générer une charge de travail supplémentaire pour certains enseignants. Et l'enjeu, c'est de se dire, est-ce que cette charge-là, elle est répartie de façon équitable ou pas Donc ça, c'est aussi un enjeu au niveau des, des équipes d'enseignants que ce ne soit pas toujours les mêmes qui se tapent le travail, dit en raccourci. <rire> euh, donc finalement, euh, au, au niveau de, de l'enseignant, l'APC, la ce sont des, des changements individuels et collectifs. Euh, il n'y a pas que... Parfois j'entends... Euh, oui, oui, moi je, je connais l'APC, j'ai fait passer mon cours à l'APC. La Comment dire très rapidement un contresens de l'APC voilà. Parce que l'APC, c'est une démarche collective, c'est collective, une histoire de trajectoire de développement, ça s'inscrit dans une approche programme et, et, et donc ça n'a pas de sens de faire du patchwork de, de, de compétences, puisque c'est dans le tissage d'un savoir agir tout au long d'un programme. Ce que vous faites quand vous dites mon cours, je l'ai fait passer en APC ou je l'ai fait passer en compétence, c'est que vraisemblablement, vous avez mis en œuvre des objectifs d'apprentissage, ce qui est déjà très bien. Mais un cours en APC, ce sont des tâches comme ça. En fait, l'enjeu, c'est de faire toute la trajectoire. Allez, passons à un petit retour d'expérience. Je me suis essayé à faire un avant-après sur, sur une UE pour voir qu'est-ce qui euh, pouvait changer. Euh, donc, j'ai je suis, je suis, pris euh, un, une UE qui s'appelle euh, « Diagnostic d'un agrosystème. C'est dans une école d'agronomie euh, de, de Toulouse que j'ai pris ça. Ce qui est en vert, c'est ce qui a été rajouté par la suite ou ce qui a été modifié. Euh, « Diagnostic d'un agrosystème, Diagnostiquer un agro-écosystème ». C'est peut être un détail pour vous. Alors ça, je l'ai déjà dit, euh, mais passer de diagnostic à diagnostiquer. Pour moi, c'est important. Parce qu'on est dans une action. Euh, vous voyez que alors, ça ne se voit pas très bien, mais c'est en, en vert. Il y a une différence de ton. Euh, ce, qui, ce qui est rajouté systématiquement dans le syllabus maintenant, c'est à quoi sert l'enseignement et comment il est articulé avec le reste de la formation. Donc là, les compétences mises en œuvre et évaluées sont diagnostiquées et communiquées. Dans cette école, il y a sept compétences. Euh, diagnostiquer, concevoir, produire, valider, conseiller, communiquer, gérer. En gros, quatre compétences plutôt techniques, trois compétences plutôt euh, qualifiées de managériales. Et il y a un, un vrai... <rire> un vrai lien avec le référentiel de compétences où là, on est dans la, dans la terminologie tardive. Je parlais tout à l'heure de, de la trajectoire de développement. Ben là, on dit ben cette UE, elle sert à quoi Elle sert à valider le premier jalon de la compétence diagnostiquée. En l'occurrence, euh, savoir faire un diagnostic, ici, consiste à produire un rapport d'analyse de l'existant selon une démarche définie. Et la SAE, qui est euh, le projet intégratif et le projet intégratif interdisciplinaire, ici, c'est faire le diagnostic d'un système de production agricole. Donc, il y a des, euh, des ajustements qui sont faits et finalement, des ajustements qui sont là pour donner davantage de sens, pour être davantage dans l'articulation de, de tous les enseignements pour cette trajectoire de développement des savoir-agir complexes. Au départ, on disait les enseignements, euh, euh, ces enseignements sont articulés avec ceux de initiation à l'économie, à la sociologie, phytotechnie, zootechnie. Euh, on, on énonçait un certain nombre de, de, de, de matières et finalement, euh, on, va, on, on va aussi euh, rajouter que ben, le, le lien avec les autres UE qui sont des UE ressources pour le coup, euh, parce que là, on a des UE projets et des UE ressources. Les yeux ressources permettent de euh, d'étudier les milieux physiques, euh, d'analyser l'environnement et euh, d'extraire et de euh, traiter des données. Bon, on est toujours dans, dans de l'action. Qui permet à l'étudiant d'attribuer du sens à, à sa formation et, et l'étudiant a toujours un lien avec l'organisation, le référentiel de compétences, où je suis Qu'est ce que j'exerce à ce moment là À quel point cette UE participe à la création de ma trajectoire de développement de la compétence euh, Apprendre à observer le milieu physique et en comprendre les impacts sur les pratiques agricoles et le fonctionnement des exploitations. Et de l'autre côté, ça a été remplacé par, ben je vous laisse le lire décrire et analyser des données techniques, économiques, sociales et environnementales, observer et décrire le milieu physique, identifier les modes d'intervention, interpréter les résultats et analyses, et ainsi de suite. Quelques petites euh, améliorations, ajustements. On, est, on essaie d'être de, de plus en plus explicite. C'est un des, des mots que je préfère dans, dans l'accompagnement. Hein, C'est travailler à l'explicitation. Des, euh, des attendus d'apprentissage. L'APC, c'est quoi? C'est euh, former explicitement à, ce, à quoi servent les disciplines scientifiques. On va passer d'une logique où euh, voilà ces enseignements centrés sur ces disciplines qui vous serviront plus tard dans tout un tas d'activités. Et on va passer à une logique qui dit plutôt voilà les activités auxquels vous serez formés. Et pour pouvoir les mener à bien, vous aurez besoin d'acquérir certains apprentissages prenant appui sur certaines disciplines. Voilà le changement paradigmatique majeur de l'APC. En, en guise de conclusion, que peut-on dire Que cet APC, c'est... Euh c'est plus qu'une euh, qu formalité administrative. C'est plus que ça. Euh, c'est un projet qui touche l'ingénierie de formation, c'est-à-dire la façon de concevoir les, les formations. Mais c'est aussi euh, euh, une évolution, une évolution, euh, je dirais opportune, j'oserais opportune, des rôles de, de chacun parce que... Euh, ça permet une meilleure, une plus grande attractivité des, des formations, une meilleure lisibilité de, des offres de formation. Ça renforce le sens des apprentissages, mais aussi le sens des enseignements. Euh, si ça fait davantage sens pour les étudiants, ça nous donne avant, davantage d'envie d'aller en cours. Nous, enseignants. Euh, mais l'APC nécessite aussi des investissements, des investissements nécessaires pour être efficace en termes d'adhésion, de moyens, de connaissances. Pour produire finalement les avantages qu'on attend de l'APC, c'est à dire une amélioration de la qualité des apprentissages. Et puis la fameuse synthèse entre l'employabilité d'un côté et l'émancipation de l'autre. Un dernier mot Prenez soin du chemin. Le résultat suivra. Merci de votre attention. Merci. Merci. Merci, Benoît. Merci, Benoît. On a peut être le temps de prendre une ou deux questions. Voilà. Vous avez la parole. Il y a des micros qui peuvent vous être passés. Merci, merci Benoît. Euh, du coup, donc j'ai une question par rapport euh, donc à la hum, donc vous avez parlé du modèle de Vygotsky. Euh, j'ai vu après que vous avez utilisé le modèle Deng Dengersum, c'est ça, juste oui, après. tout à fait. Euh, dans ce modèle, du coup, euh, il y a souvent des contradictions et justement des points de blocage qui sont plus fréquents que quand on utilise une matrice plus simple, forcément. Euh, et c'est vrai que du coup. Vous, est-ce que dans, quand vous avez travaillé, etc., est-ce que vous avez été du coup à des niveaux de contradiction Est-ce que vous avez vu des points qui bloquaient comme ça Est-ce que vous avez trouvé des solutions au niveau de ces, ces points de contradiction Parce que c'est vrai que généralement, c'est par zone avec le modèle d'Engerson. Alors en fait ce ce, ce que j'ai observé en fait les, les résultats que enfin les résultats alors voilà le lapsus <rire> ce que j'ai présenté ici euh, c'est le, le le résultat d'une étude que que j'ai menée auprès euh, auprès d'enseignants euh, d'enseignants chercheurs euh, à la suite d'une transformation en, A, en APC et c'est euh, ça fait partie c'est une vision un peu un, un peu synthétique de, de tensions qu'ils ont, euh, qu ont évoquées euh, par rapport au passage en, en, en APC. Le, le fait qu'il y ait de nouveaux collectifs qui, qui se créent euh, parce que les nouveaux collectifs questionnent les anciens euh, et, et ainsi de suite. Et, et, et dans une perspective de, de recherche, je dirais que toutes ces tensions là sont source de développement et permettre d'aller plus loin. C'est dans la résolution de ces tensions que l'on peut davantage accompagner et mieux accompagner les, les transformations. Est ce que ça répond à la question? Moi, j'ai une question euh, provocante. J'adore. Ah, J'en ai deux, mais je la, le deuxième, je la garde pour plus tard. Est-ce qu'on est sûr que c'est rentable Parce que si, si je prends un bonhomme, un prof, je lui fais faire un cours devant 300 personnes, ça va coûter, mettons, 80 euros. Alors, il en reste peut-être que 10 mais il y a 300 qui ont eu 10 et ça a coûté 80 euros. Là, là je me place à l'échelle de l'établissement. Mmh. Est-ce que c'est. En fait, j'ai besoin que vous définissiez rentable. Ça veut dire quoi, rentable C'est quand. Ben, C'est-à-dire, pas... à, la, à la fin. Euh... Enfin, de, de, bon, je, je, suis, enfin, je suis plus qu'en fin de carrière. Mais euh, j'ai constaté, il y, y a des trucs qu'on enseigne. Et au, sur le moment, euh, on a l'impression qu'il n'est rien resté. Mmh. L'étudiant, il n'a rien. L'examen, enfin, vraiment, on est désespéré de voir les trucs. quoi. Et euh, dix ans après, l'étudiant, il revient en disant, mais je me suis souvenu de votre cours mm -hmm. et j'ai fait ça. Mm. Donc, euh, sur, sur le moment, je, dis... enfin, je pouvais me dire, là, les étudiants, là, ils sont, ils sont euh... enfin, nuls. C'est enfin, pas bien de dire des trucs pareils. Quoi. Mais vraiment, je ne sers à rien. Quoi. Mais finalement, j'ai servi quand même et ça avait coûté pas si cher que ça. Par rapport nous... à mettre tous les moyens de enfin, le... ça, ça, ça, est -ce disons que vous... ça va coûter que la transformation. J'entends je, je, complètement. Est ce que vous, vous seriez en mesure de, de, de, de nous chiffrer le, le ratio entre le nombre d'étudiants qui sont venus vous voir en vous disant ça et puis le nombre d'étudiants auxquels vous avez enseigné? Euh, oui. <rire> C'est combien? Une poignée. Mais ça fait rien si ça coûtait que dalle quoi. Alors c'est pas c'est il y a d'un côté la rentabilité, d'un côté l'efficacité alors. Et c'est ça l'enjeu de l'efficacité en termes d'enseignement, c'est de se dire à quel point transmettre ne suffit plus. Et c'est même quelque chose qui est, euh, qui est questionnable euh, socialement. Alors Bourdieu, si tu nous écoutes, <rire> on en est là. Hein, c'est euh, euh, ne réussissent que ceux qui ont les codes, que ceux qui savent étudier, qui savent s'approprier le savoir. À quel point on s'occupe de ça ou pas C'est l'enjeu de la posture de transmetteur à accompagnateur un de mes derniers doctorants me disait « Allez, donne-moi une phrase pour être un bon enseignant. » J'ai dit « Ouf, ça va être difficile. » Et j'ai accepté le challenge, je lui dis, bah, euh, N'enseigne pas, guide l'apprentissage. » Parce que finalement, je me suis dit bah, « C'est euh, de ça dont, dont il s'agit, ce que je peux euh, finalement, maintenant quand j'enseigne, je me dis « Mais j'ai plus envie de, de donner du savoir. » Ce que j'aimerais juste transférer, c'est comment moi j'ai acquis ce savoir. Et je pense que ça serait plus intéressant pour les étudiants que de juste moi faire quoi Moins bien qu'une page Wikipédia, moins bien qu'une vidéo YouTube, moins bien que... Le rapport au savoir change. Le rapport au savoir, le rapport aux études, le rapport au travail. Et ça, ça sera la deuxième journée... Euh... Hein on fera on fera atelier euh, philo et questionnement. Oui merci. Ça fonctionne oui, oui oui oui super. Oui tout à l'heure vous mettiez des points de vigilance sur euh, l'accompagnement au changement. Euh, problème d'adhésion, problème de moyens, problème d'expertise. Hum. Ma grande question c'est que j'ai l'impression qu'on a développé. Alors je viens de Clermont-Ferrand, euh, il y a des gens qui ont développé beaucoup d'expertise sur l'APC avant moi. Des moyens, ben, on a des choses. Mais par contre, on a beaucoup, beaucoup de mal à faire euh, adhérer les enseignants, à leur montrer que c'est intéressant l'APC. Et on a beau mettre des lettres d'information à peu près toutes les semaines, on a très, très, très peu de gens qui viennent à nos ateliers. Quand ils viennent, ils sont ravis. Mais en fait, ils sont déjà souvent un petit peu en APC. Voilà. Et c'est vraiment ce problème d'adhésion. Et, et même si on multipliait par deux... Ça serait génial. C'est... Euh, L'enjeu... Alors, je, malheureusement, alors je, je ne sais pas si c'est mon inexpérience ou mon... Euh, euh, mais en tout cas, je n'ai pas, pas de recette. Je n'ai pas de recette. Et... Euh, et, et Ça peut paraître beauté en touche de dire que les, les, tous les contextes sont différents, mais je, je crois fondamentalement que tous les contextes sont différents et que on peut, euh, on peut tirer profit de euh, des pépites euh, qu'il y, euh, qu y a dans tous les, les établissements. Je, je, je pense euh, qu'il y a des, euh, des, euh, des facultés ou des diplômes qui sont euh, plus APC-friendly que d'autres et, et qui peuvent être des, des bons... Des terrains d'expérimentation intéressants, parce que euh, je, je, je pense qu'il est possible de trouver des, euh, des, des des enseignants qui sont intrinsèquement euh, motivés euh, par ces euh, par ces transformations et qui peuvent servir de euh, de, de, de pépites, de, de galop d'essai de et même pour les accompagnateurs, on essuie des plâtres. Euh, donc c'est c'est pas mal. On est on est dans une relation gagnant-gagnant. Et ensuite ça ça permet ça permet de de montrer de montrer comment on fait, de montrer de montrer pour le coup pour l'établissement dans la vraie vie une une feuille de route, un chemin et, et rassurer. Rassurer les, les acteurs par rapport à ça. En fonction de, de chaque résistance, il y a une façon d'aborder le, le, la question. Y a, voilà, su, su, suivant le, le, le type de résistance, vous pouvez appu appuyer soit le comment, soit le pourquoi, soit la méthode C'est Oui oui, oui. Et, et, et, et vous savez, le, le, le portage, le portage politique, euh, quand, quand, quand je dis savoir, pouvoir et euh, savoir, pouvoir vouloir, c'est aussi, ça s'applique aussi à la gouvernance et à la direction des établissements. Parce que si déjà eux n'ont pas fait l'effort de réfléchir vraiment à la PC et pas de dire oh, la PC, c'est formidable, c'est fantastique, j'adore voilà, il faut, faut aller a step further, c'est-à-dire se dire, euh, ok moi en tant que chef d'établissement ou en tant que, euh, que porteur, en tant que voilà, représentant quelque part euh, de, de, de l'établissement, en quoi ça fait sens, en quoi, mais, mais vraiment, et, et, et peu, je dirais presque peu importe la réponse pourvu qu'il y en ait une et pour, pour peu qu'on ne soit pas dans le vide euh, enfin, non J'allais dire le vide sidéral de l'accréditation. Mais c'est déjà un point important, mais, mais en fait, ce n'est pas sexy, l'accréditation. Et, et, et c'est dommage parce que moi, j'essaie de rendre l'accréditation sexy en disant ben, « Ouais, mais quand même, derrière l'accréditation, il y a des questions de qualité de l'information et, et la qualité de l'information, c'est ambitieux, c'est intéressant. On s'intéresse à la qualité de, du produit, la qualité du processus. C'est quand, quand même pas rien. » Mais après, moi, je refuse de maquiller euh, quoi que ce soit. Je refuse de maquiller les... Moi, je suis au, au, au, authentique, c'est mon éthique. Je, je donne, comme, comme dit un collègue de, de Grenoble, la rose et les épines. Bien, bonjour, je suis là. J'ai Crédin, je suis maîtresse de conférence. Moi, je suis en IUT. Donc, euh, quand on est passé à la réforme du but, euh, c'est tombé d'en haut, on va dire. Et on n'a pas eu de marge de latitude, on n'a on a rien créé. On a été euh, obligé, euh, même si derrière, effectivement, les intentions étaient bonnes. Moi, sur le terrain, ce que j'ai pu voir avec mes collègues, le principal frein, c'est l'investissement en temps. Est-ce que vous, vous l'avez aussi noté euh, de votre côté et est-ce que, effectivement, quand on est enseignant-chercheur et qu'à un moment donné, on nous redemande de repasser et de refaire comme si j'étais jeune maître de conf, hein, j'ai eu cette impression. Est-ce qu'il n'est pas là le, le premier frein en, en, en fait, euh, merci pour, euh, pour ce témoignage authentique, euh, parce que euh, ma posture d'accompagnateur de, de projet euh, consiste justement à essayer de... Euh, d'assurer le meilleur compromis, un compromis viable pour les acteurs euh, par rapport aux, aux transformations. Et, et, et l'enjeu de l'expertise d'accompagnement de projets d'APC est justement de ne pas faire passer les acteurs dans le rouge. Et de se dire ben, à quel point on peut être sur les rails, dans la bonne direction, sans cramer toutes ces ressources. À quel point on peut... Est, quel est le premier pas Quel est le premier pas admissible Quel est le premier pas qui respecte la QVT, La qualité de vie au travail c est, c est, c est... Et quand je vous le dis, je commence à avoir une émotion parce que, parce que pour moi, c'est important en, en tant qu'accompagnateur. Je, je, je connais la, la, la, la, la souffrance, le ras-le-bol, le... mais il y a encore ça, encore ça, alors que je crois tellement au, au potentiel de la, de la, de la transformation pour un, pour un mieux-être, mais qui, qui passe par, par, un, par un coup. Et, et, le, et le coup, on se dit, mais il n'est il est pas possible. Et finalement, c'est aussi pour moi, euh, dans le rôle de l'accompagnateur, de l'accompagnatrice, de, de, de se dire, ben, voilà, dans une feuille de route, dans une feuille de route, qu'est-ce qu'on peut mettre en, en, en œuvre comme premier pas et pas se dire, allez hop, on fait table rase de, de tout, on a tout recommencer parce que il faut mettre des essais partout. En fait, euh, la plupart du temps, je, je filtre, je, je, je dis aux, aux, aux personnes que j'accompagne, aux équipes, filtrer, on va filtrer tout ce que je viens de dire, tous les points, les, les, les idéaux, par euh, est-ce que je veux, je peux, je sais. Et si on ne peut pas, si on ne veut pas, si on ne sait pas, ben on fera une, quelque chose de... de, de de moins ambitieux. Mais ce n'est pas, pas grave. L'enjeu et moi, je suis garant d'être toujours dans une direction qui ne fait pas tout casser pour, pour continuer. Parce que parfois, parfois, je, on, on est là à faire le, le pompier. On, on, a, on a voulu passer très, très vite à l'APC parce qu'il fallait rendre l'accréditation ainsi ci, l'accréditation à ça. On, on a fait quelque chose de, de, de rapide, quick and dirty. Et à la fin, il fallait tout recommencer. Alors que moi, je suis, con, je suis conscient qu'on qu qu a parfois très peu de ressources. Ben, à ce moment-là, on essaie juste d'adapter l'existant, essayer de, de, de faire en sorte que euh, l'existant soit adapté progressivement à cette, à cette transformation. Ce sont des, des, des transformations. Les, les, les cas de réussite, on vous dit ben, la transformation, elle a pris 10 ans. Qu'est ce que vous voulez faire en trois mois? C'est juste pas raisonnable. Et du coup, Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à montrer les bénéfices, parce qu'il y a un coût d'entrée, il est élevé, et, et davantage insister sur qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça amène à l'étudiant, qu'est-ce que ça amène à la formation, qu'est-ce que ça amène au, ton, au, au, au, au, au bout du compte, à l'enseignant, euh, je ne sais pas, peut-être euh, davantage faire part euh, de, oui, là, on en bave un peu, mais... Au fond, euh, on, on va vers quelque chose de, de meilleur. Ah, moi, il oh, oh, y, y a quelques années, c'était l'essentiel de mes interventions. Aujourd'hui, ce n'était pas la, la, la commande, c'était c'était davantage lié à euh, l'environnement d'un projet APC et comment euh, ce projet APC, il peut être euh, appréhendé de façon euh, de, de, de façon systémique. Mais c'est vrai que le, la, la, la majeure partie de mes euh, interventions, il y a quelques années, euh, ré résidait dans euh, faire en sorte que cette transformation fasse sens pour les différents acteurs de l'établissement. Merci pour pour ça oui.